Comment gagner une heure par jour pour soi C'est l'épisode audio de la masterclass que j'ai donnée il y a quelques jours. C'est parti, je t'embarque donc pour gagner une heure de temps t'invite à découvrir le cocotte club. Le cocotte club c'est le meilleur pour alléger ton quotidien. Et oui un accompagnement pour déculpabiliser, avoir une organisation au top, être moins fatigué, initier des changements concrets et durables, échanger, partager, rire et profiter ensemble, devenir une cocotte cloveuse et aussi se sentir épaulé et soutenu au quotidien. C'est ce que je te propose de découvrir à partir du mois de septembre. Tous les mois, une thématique, un défi ensemble à réaliser autour du tri, du désencombrement. Également des challenges famille pour passer du bon temps, reconnecter aussi à la cellule familiale, à nos enfants et aussi retrouver ce côté enfant que nous perdons en général à toujours vouloir faire, faire, faire dans nos quotidiens. Une véritable communauté, un live aussi que je donnerai une fois par mois avec un accès illimité à tous les replays. Donc viens faire partie de cette belle aventure et viens faire partie de cette communauté des cocottes clubeuses. En tout cas, je serais ravie de t'y retrouver. Il y a également une offre de lancement, donc profites-en et pour t'inscrire, rien de plus simple, les préinscriptions sont ouvertes sur la page que je mets en lien de ce podcast. Bonjour, bienvenue sur le podcast « Zéro déchet, mais pas que ». Je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans, face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien de femme, d'épouse, de maman de 4 enfants, d'entrepreneuse, et de présidente bénévole de l'association Zéro Déchet dont je suis membre fondatrice. De formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien, de cette façon est née The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram, Youtube et Pinterest ainsi que sur le blog TheFamilyCocotte.org. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Et bien sûr, pour que le partage soit plus grand, partage autour de toi, sur tes réseaux. Et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi Je t'embarque avec moi en voyage pour ce nouvel épisode. Belle écoute J'espère que tu vas bien. Ravi de te retrouver dans cet épisode audio un peu particulier puisqu'il est tiré en fait de la masterclass que j'ai donnée il y a quelques jours sur comment gagner une heure par jour. Et lors en fait de mon enregistrement pour la masterclass, je n'ai pas. Pu, euh, réutiliser ni le fichier vidéo ni le fichier audio donc j'ai décidé après de euh, bah, de nombreuses demandes de replay parce que forcément euh, je devais avoir un replay mais malheureusement je ne peux pas le partager et donc euh, plutôt que de faire euh, une vidéo avec euh, bah peut-être euh, voilà un format un peu moins euh, passe-partout ou un peu moins de poche comme je le dis. Je trouvais le format audio un peu plus euh, approprié puisqu'en plus le titre de mon de ma masterclass c'était « comment gagner une heure par jour alors je on va en parler là tout de suite davantage, parce que c'est quand même ça le, le cœur de, du partage euh, que j'ai à te faire, mais euh, le format audio, ben, c'est cool, parce que là, peut-être que, euh, peut que tu cuisines, ou peut-être que euh, tu conduis tes enfants euh, pour euh, faire une activité, peut-être que tu es au bord de la plage, peut-être que euh, tu es allongé dans l'herbe, peut-être que euh, tu es à désencombrer ta salle de bain, enfin, bref. En tout cas, euh, cette épisode audio, tu peux vraiment l'embarquer au plus près de toi dans euh, toutes, tes, euh, toutes tes actions du quotidien. Euh, donc, euh, cet épisode audio, je vais le mettre aussi je pense euh, sur le podcast « Zéro déchet mais pas que ». Euh, pour euh, bah déjà pour partager parce que je trouve que ça peut aider énormément sachant qu'en plus, euh, bon c'est pas tout de suite tout de suite, hein, profitons de l'été mais euh, bah voilà la rentrée va se profiler et va s'approcher <rire> on va s'approcher de plus en plus euh, au mois de septembre et euh, moi j'appelle euh, le mois de septembre un peu euh, ma deuxième rentrée enfin mon deuxième premier de l'an on va dire ça. Et j'aime être vraiment organisée et optimisée en fait à la rentrée pour, pour que toute la petite famille puisse faire sa rentrée sereinement ainsi que moi-même, bien entendu. Alors déjà, très clairement, j'ai voulu parler du, du temps. Parce que euh, devant, en fait, le fait d'avoir aujourd'hui quatre enfants, donc euh, quatre enfants en bas âge, puisque Malo a 9 ans, Arthur a 6 ans, Juliette a 4 ans et Eden a 6 mois. Donc Eden, là, en septembre, va aller deux jours par semaine à la crèche. Mais, euh, comment dire, Monsieur Cocotte euh, est là maintenant le soir, tous les soirs de la semaine, sauf euh, déplacement exceptionnel, mais c'est vraiment aller trois quatre jours dans l'année et euh, en fait pendant euh, longtemps donc euh, il a commencé le déplacement professionnel quand Arthur avait neuf mois et il a arrêté l'année dernière donc en fait euh, il a fait vraiment euh, plusieurs années à faire du déplacement pro donc euh, bah, tous les soirs de la semaine et donc euh, bah, j'avais les trois enfants, le quotidien, enfin, j'avais énormément de choses. Euh, je me sentais très seule aussi. Euh, et puis bah, je devais tout le temps, tout le temps être au taquet de mon temps tout le temps à gérer, à swinger, à switcher avec toutes mes différentes casquettes. Euh, C'était vraiment très compliqué cette période. Alors il y a eu des, des super choses qui en sont sorties, parce qu'en fait, euh, bah, il faut bien le dire, euh, c'est devant les difficultés et devant les challenges que l'homme, en fait, que nous recherchons euh, bah, les meilleures solutions. Et c'est ça qui, qui fait grandir. Donc, euh, je me suis dit, bah, très clairement, le plus beau du partage, c'est bah, de pouvoir euh, dire, bon, bah ok, euh, j'ai vécu des choses euh, pas faciles. Ça n'a pas été euh, facile tous les jours. Euh, ça a été même euh, par certaines... Euh, Certaines périodes compliquées parce qu'en plus, c'est rajouter euh, bah, des fois de la maladie ou autre. Donc, quand j'étais toute seule, c'était pas cool. Et, euh, et puis, bah, il a fallu que je trouve les ressources en moi pour, euh, pour avancer. Et euh, bah, notamment, euh, réussir à, à gérer au mieux mon temps parce que j'ai toujours eu euh, ce besoin d'avoir euh, et ma vie de maman, et ma vie de femme, et ma vie d'entrepreneuse, et euh, j'ai toujours adoré partager, échanger, discuter, je, voilà, en tout cas, euh, j'ai jamais voulu euh, mettre quoi que ce soit de côté, parce que j'adore tout ce que je fais, d'ailleurs, ça peut être une de mes plus grandes faiblesses aussi, mais... Euh, et pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait absolument que je choisisse entre eux, euh, soit le fait d'être entrepreneuse ou maman ou le côté euh, euh, femme ou en tout cas très femme. Et bah, c'est vraiment aussi euh, devant le challenge du confinement, du premier confinement, que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tout était tellement entremêlé qu'on ne pouvait pas juste choisir une casquette. On, on est toutes les casquettes que l'on décide de porter. Et en fait, euh, c'est juste le fait de garder les différentes casquettes un peu dans ses poches, et, euh, et puis bah de, de swinger de switcher avec ces différentes casquettes qui font véritablement une, une grande force pour, pour nous. En tout, cas, enfin, en tout cas, pour moi, ça me fait une, une très grande force, mais euh, bah, ça prend énormément d'énergie. Donc, gagner une heure par jour pour soi, je dis bien pour soi, et c'est pas encore pour faire davantage, parce que moi, je suis un petit peu comme ça, où dès que je vais pouvoir gagner du temps, je vais toujours vouloir faire plus, plus, plus, plus, plus. plus. Parce qu'on est dans le faire, faire, faire, faire, faire. Et, et donc du coup, gagner une heure de temps, euh, très clairement, si là je te pose la question. Si tu as la possibilité d'avoir une heure pour toi, que ferais-tu Si là je te donne une heure, que fais-tu avec cette heure qui t'est disponible alors moi, perso, je ne vais pas m'amuser à aller faire des courses ou à aller récurer la salle de bain. <rire> euh, si là, demain, on me donne une heure, j'ai plutôt, par exemple, envie euh, de m'allonger dans le jardin euh, avec euh, un, petit, un, petit jus, euh, un petit jus de fruits healthy, euh, smoothie, voilà, un truc super frais et tout. Euh, plutôt que d'aller récurer la salle de bain, ça c'est clair. Donc très clairement, si je te donne la possibilité d'avoir une heure par jour pour toi en plus, déjà il faut bien que tu comprennes qu'elle est pour toi et pas pour faire, faire, faire. Le faire, faire, faire, il faut euh, stopper à un moment. C'est que c'est ok d'être bah, voilà, dans l'action, mais il y a des moments aussi où il faut se régénérer. Et bah, cette, heure, cette heure que euh, je veux te faire gagner, et bah, très clairement, je veux qu'elle soit pour toi. Parce que je sais qu'elle est hyper importante pour que tu puisses euh, bah, prendre soin de toi déjà. Et le fait de prendre soin de toi, ben, ça va permettre de, de te faire rayonner euh, ben, vraiment euh, dans, dans ta cellule familiale, au niveau de ton travail. Euh, ça va permettre d'éliminer en fait, et de faciliter ton quotidien. Et pour moi, c'est le message le plus important que je veux transmettre. Donc, les difficultés que j'ai pu connaître euh, et euh, ben, les apprentissages qui en ont découlé, c'est ce que je vais te parler là, tout de suite, maintenant. Donc, euh, comme je disais, hein, on est parti vraiment de... Du... de... la charge mentale, de la solitude, euh, par rapport à voilà, mon mari qui était en déplacement... Il y a eu aussi euh, bah, les différents euh, cheminements. Par exemple, euh, quelque chose que là, je ne je t'ai pas parlé sur euh, bah, mon mode de vie zéro déchet. Ça n'a pas été facile au départ parce que euh, si on remet dans le contexte, il y a neuf ans en arrière, le zéro déchet, euh, personne n'en entendait vraiment parler. Les prises de conscience n'étaient qu'à leur balbutiement. Et donc, euh, il m'a fallu vraiment trouver les... De très grandes ressources pour toujours m'accrocher à cette intuition et ces valeurs qui étaient, euh, qui étaient en moi, mais euh, bah, qui n'étaient pas comprises en fait autour de moi. Ça peut être la même chose avec la maternité, la parentalité. Moi c'est quelque chose, ça a été un véritable tsunami et je pense qu'il euh, y a eu aussi cette, euh, cette solitude parce que j'ai pris un, un virage tellement, euh, tellement puissant, euh, ça a été un véritable tsunami en fait, où j'ai tellement euh, dégommé toutes les croyances et notamment euh, tous les schémas automatiques. Et euh, je me suis vraiment écoutée. J'ai écouté mon intuition aussi. Je pense que je suis quelqu'un de, de très intuitif. Et en tout cas, quand j'ai vraiment euh, appris à écouter mon intuition et à écouter mes valeurs, à écouter ce que moi j'avais envie... Donc à mettre euh, voilà, le, le mode de vie zéro déchet en place, le maternage proximal, euh, la, la parentalité dans l'empathie, dans l'écoute, il y a neuf ans de ça, mais c'était tellement au balbutiement de tout ça... Que euh, oui, j'ai ressenti énormément de solitude. Euh, ça a été pas facile aussi dans mon couple à certains moments parce que la communication était compliquée parce que mon voilà Monsieur Cocotte comprenait mais euh, bah, voilà, lui allait euh, pas à la même vitesse sur tous les points différents. Donc, ça a pu créer aussi certaines tensions, certaines incompréhensions. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est aussi devant le challenge et aussi devant les difficultés qu'on recherche des solutions et que ces solutions, euh, on va les mettre forcément en action puisque on a vraiment, enfin on est dans le, dans, est dans le moment où on n'est pas dans une situation agréable et cette situation désagréable va justement nous servir pour rebondir. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça euh, que je fonctionne. Euh, à chaque à, à chaque challenge, euh, ok, là moi je suis euh, en inconfort. Comment je peux faire pour que ce soit mieux. Et c'est comme ça pour tout. Je fonctionne comme ça pour tout. Et j'espère en tout cas que euh, je t'amènerai à fonctionner le plus possible de cette façon parce que euh, ça permet de ne pas être en échec. Euh, sachant qu'un échec est plutôt un apprentissage. Tout est une question de vocabulaire et de mindset. Mais en tout cas, euh, pour te dire que clairement, le, euh, le côté échec euh, n'en est pas un il faut toujours euh, savoir rebondir et se dire bon bah ok là j'ai appris ça bon ça n'a pas fonctionné ou euh, je me sens dans l'inconfort on va essayer de faire différemment je vais essayer de faire différemment et, euh, et donc c'est comme ça que euh, j'ai commencé à mettre en place Trois grandes actions, trois grands axes que je vais te parler aujourd'hui. Donc les trois grandes actions, très clairement, elles fonctionnent véritablement en synergie. Déjà, la première des actions, c'est l'organisation. Alors en plus, moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Donc c'est assez facile pour moi. Euh, et l'anticipation. L'organisation et l'anticipation. Alors l'anticipation rejoint fortement, hein, on va dire c'est le cousin de l'organisation, mais l'anticipation va pouvoir aider à l'organisation et vice-versa. C'est un peu un vase communicant parce que très clairement, le fait d'anticiper et de savoir que... Euh, bah là, par exemple, je prends un exemple euh, voilà, que j'ai là de concret. Euh, au mois de septembre, euh, moi, je sais que j'ai besoin au niveau pro d'aller euh, sûrement à Paris quelques jours. Et que, en plus, au mois de septembre, Monsieur Cocotte va avoir quelques jours de déplacement pro. Donc ça, je suis dans l'anticipation. Ok, c'est au mois de septembre, on est au mois de juillet, on est dans l'anticipation. J'ai pas forcément besoin d'organiser tout de suite, mais je sais que au mois d'août, je vais organiser au mieux le mois de septembre pour que tout soit le plus euh, fluide possible, que ce soit pour moi, pour monsieur Cocotte et pour les enfants. Donc à partir du moment où je vais passer dans la phase organisation, moi je vais me mettre euh, un, dans, mon, euh, dans mon agenda. Euh, avec Monsieur Cocotte, vu qu'on a un agenda partagé, les rappels des différentes dates. De, bah, des miennes et des siennes. Je vais aussi prendre ensuite le calendrier des enfants avec euh, par exemple le nombre de dodo où je dois m'absenter avec les dates. Euh, en plus, ce sera la rentrée, donc ça va un, un, il va y avoir forcément du changement. Donc euh, tout ça, de bien le noter euh, pour eux sur le côté visible parce que les enfants euh, ont vraiment besoin d'avoir ce côté de la visibilité. Donc, toujours l'organisation et l'anticipation. Ensuite, il y a euh, trois mots Ce qui vont être sur la deuxième action. Ça va être la réflexion, les importants et les besoins. Alors, je m'entends, euh, la réflexion, c'est déjà de savoir que l'on est dans l'inconfort. Parce que si l'on ne s'écoute pas, eh ben, on va aller contre soi-même. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir conscience aussi de cet inconfort, ou en tout cas, il faut avoir conscience que l'on est dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et à partir de là, on va poser quelques minutes pour qu'est-ce qui est important pour moi. Autre exemple, moi je sais qu'à la maison, sans être euh, une maniaque du ménage, j'ai besoin que ce soit propre. Déjà dans un premier temps, parce que Eden là, va avoir six mois et qui commence à crapahuter partout. Donc euh, le sol, j'ai besoin que le sol soit propre, parce que j'ai envie que mon enfant puisse faire du quatre pattes n'importe où au rez-de-chaussée euh, sans, euh, sans qu'il soit euh, sale. Euh, ensuite. Pour moi, c'est important parce que ça me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. J'ai besoin d'avoir un environnement euh, très, euh, très linéaire, très fluide. Donc, il y a des journées où j'accepte, par exemple, que les enfants descendent les jouets. Par contre, tous les soirs, ils remontent les jouets dans la salle de jeu. Parce que pour moi, c'est important, quand je me couche le soir... Lorsque je me lève le matin, de faire euh, voilà, mon petit déj, ma séance d'étirement, de yoga ou enfin ce dont j'aurais besoin en tout cas à ce moment-là, ou peut-être grâce à ce mat si je peux, <rire> et ben, de me réveiller et de pas avoir un brouhaha complet euh, dans mon habitat. Moi, très clairement, le milieu dans lequel je suis, donc euh, chez moi la plupart du temps, euh, ben, ça impacte fortement sur mon état d'esprit. Ça, je le sais, et euh, ça en arrive même à me stresser si c'est euh, si le si « why ». Donc, euh, bah, voilà, je sais comment je fonctionne. Je sais ce qui me met en inconfort, donc euh, je ne vais pas aller me mettre en inconfort. Mais par contre, à côté de ça, il faut avoir conscience de ce qui me met en inconfort, des, dans un premier temps. Ensuite, les importants et les besoins. Et une fois que euh, j'ai ensuite mis ça, euh, on va dire, euh, sur papier, parce que c'est vrai que le fait de, de le noter hein, sur un papier ou sur le smartphone, mais c'est vrai que le, le papier crayon a un impact aussi... Euh, sur notre mental et sur le cérébral, beaucoup plus impactant que d'écrire un message sur son smartphone ou une note. Mais euh, en tout cas, d'avoir la réflexion, l'important et le besoin. Donc, ce qui est important pour moi, je disais, c'est que ce soit euh, propre et que ce soit très fluide. Donc, euh, le, alors je ne vais pas dire euh, qu'il n'y rien, mais... Euh, en tout cas, euh, que ce soit euh, vraiment fluide. Voilà, je pense que c'est vraiment le mot, fluide. Et puis, il y a euh, cette facilité aussi dans mon intérieur avec ma démarche zéro déchet et minimaliste puisque c'est très désencombré déjà de, de base, <rire> j'ai envie de dire entre guillemets. Euh, donc, c'est très facilement fluide et linéaire. Voilà, donc euh, déjà aussi, pourquoi... Euh, pour moi, c'est facile aujourd'hui parce que, en fait, il y a eu un nombre incalculable de désencombrements et de tri de faits et je me euh, repose toujours les questions sur euh, est-ce euh, nécessaire d'avoir telle ou telle chose euh, dans euh, ma maison, dans mon habitat Pour justement qu'il ne prenne pas de place dans mon esprit. Et en troisième Point, troisième axe et troisième action, on va être dans la communication et la recherche de solutions. Alors, par exemple, moi, Monsieur Cocotte, très clairement, euh, lui, euh, bah, ça ne le dérange pas s'il y a euh, une chaussette euh, ou deux qui traînent dans la salle de bain, euh, les enfants, euh, les jouets qui restent dans le salon. Euh, bah, D'ailleurs, les enfants, ça ne les dérange pas non plus. Et, euh, et en fait, très clairement... Euh, C'est hyper important de communiquer parce que personne, à part vous, en ayant eu la phase de réflexion et de connaissance de ses importants et de ses besoins, il n'y a personne qui est capable de savoir exactement bah, vos importants et vos besoins. Puisqu'il faut déjà que vous ayez vous-même, enfin que tu aies toi-même conscience de ça. Et c'est que en communiquant là-dessus que bah, la, les personnes t'entourant vont pouvoir prendre conscience de ça. Et cette communication est très importante, donc il faut choisir aussi le moment hein, pour faire sa communication. Moi, il y a eu des moments où j'ai pas très très bien choisi la communication et en fait je me suis un petit peu heurtée euh, à, des, à une difficulté de, de communication. Donc euh, des fois il faut savoir aussi se dire ah non là c'est pas encore le moment, euh, le repas avec les petits enfants, avec les enfants, il y a un peu de tension, je ne vais pas y aller tout de suite, même si on n'a qu'une envie, c'est de, de déballer ce que l'on a à dire, mais euh, c'est important véritablement de, de bien choisir son moment de communication, parce qu'en fait, vu que pour nous, c'est vraiment un moment de vulnérabilité aussi. Et qu'on se met à nu par rapport à nos importants et nos besoins. Si la personne en face de vous, ou en tout cas si les êtres humains en face de vous ne sont pas en capacité d'écoute, euh, bah vous allez vous prendre, euh, Alors je ne vais pas dire une claque, mais euh, ça va, ça va vous, vous... Enfin moi en tout cas, euh, ça me... Ça me met en situation que, euh, que je, que je n'ai pas assez de valeur vis-à-vis -vis de l'autre, euh, que l'autre personne ne m'écoute pas, euh, que euh, tout le monde se fiche de moi ou s'en fiche, pardon, euh, que je passe derrière tout le monde, etc. Donc, euh, ce n'est pas, pas une vérité. C'est juste que ben, malheureusement, je n'ai pas choisi le bon moment. Et c'est vraiment dommage. Et euh, donc, quand on est dans cette communication moi dans mon exemple c'est de leur dire ben bah voilà pour moi c'est important que par exemple euh, la maison soit euh, rangée et propre parce que de un Eden commence à faire du quatre pattes partout euh, j'ai envie qu'il puisse euh, aller partout au rez-de-chaussée euh, sans que ce soit sale de deux on est six maintenant à la maison si chacun commence à mettre ses affaires à droite à gauche euh, ben très clairement, c'est invivable, vraiment, c'est invivable d'avoir des affaires à chacun partout. Et euh, troisièmement, je ne suis pas euh, un coffre au trésor, ça veut dire, <rire> je m'exprime, je ne suis pas le coffre au trésor, ça veut dire que quand quelqu'un a égaré quelque chose, je ne suis pas... Pas euh, la personne qui sait où se trouvent les affaires de tout le monde. <rire> voilà. Et euh, bah, c'est souvent à la maman Oh, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Oh, mais si, je suis sûre que t'as vu la dernière fois, machin. Et euh, très clairement, un très très bel outil que j'ai mis en place, euh, que ce soit pour moi, pour Monsieur Cocotte. C'est, euh, on a un tiroir dans la maison où, en fait, on a des, des genres de bannettes où, dans ces bannettes, euh, je mets euh, toutes les affaires que euh, j'ai, par exemple, qui ne sont pas encore classées pour moi ou des affaires qui sont, que j'ai mis de côté que je veux utiliser là pendant quelques jours, mais que je ne veux pas euh, qu'ils viennent m'envahir euh, euh, mes, mes, mes meubles. ou voilà Et euh, bah, Monsieur Cocotte a euh, cette même banette. Et puis, euh, ben, au, au besoin, chacun, euh, chacun, se débrouille avec ses affaires. Mais lorsque, par exemple, Monsieur Cocotte met euh, des affaires à droite à gauche, eh ben, moi, quand je passe, tac, je prends ça, je mets dans la bannette. Euh, moi, très clairement, ça ne m'encombre plus la vue. Je ne m'en occupe plus. Ce n'est plus mon histoire. Et si Monsieur Cocotte me demande, oh tiens, t'as pas vu ça? Va regarder dans ta manette, voilà. Et pour les enfants, très clairement, quand je leur demande de ranger leurs affaires, euh, je laisse. Hein. Euh, c'est voilà, on a une maison vivante. Hein, vous inquiétez voilà, pas, c'est je suis pas hyper rigide, mais j'ai besoin en fait de, de, de, de ce cadre serein pour moi. C'est ma façon de trouver ma sérénité aussi. Donc, euh, c'est important d'en prendre conscience et c'est important. Voilà, on est six. La chambre des enfants, c'est une chose. Bon, là, ils sont petits, mais quand ils grandiront, ce sera, voilà, c'est ce leur, e leur espace. Ça, c'est une chose. Ça n'empêche pas qu'il faut que ce soit quand même un minimum rangé et propre. Mais c'est leur espace, et quand ils grandiront, j'ai bien conscience qu'il va falloir que je lâche prise là-dessus. Par contre, par exemple, l'espace commun, que ce soit les toilettes, les salles de bain, ou les pièces de vie, euh, bah, il faut véritablement que... Euh, chacun respecte le fait que euh, on ait besoin de vivre dans un environnement qui soit euh, fluide et, euh, et serein et, et épanouissant pour tout le monde. Donc les enfants, quand ils laissent du bazar partout et que les consignes de rangement ne sont pas... Euh, voilà, ne sont pas... Alors, ce pas accepté, mais en tout cas, ne sont pas validés. Euh, très clairement, les enfants savent très bien que euh, à la maison, j'ai le coffre maudit. Le coffre maudit, c'est lorsque je demande aux enfants de ranger, par exemple, une fois la salle de jeu par semaine et que euh, tout le monde s'en fiche. Euh, j'essaye, voilà, alors bien sûr hein, ça passe par plusieurs étapes, euh, j'essaye de les accompagner pour, euh, voilà, qu'on le fasse ensemble et puis euh, si, parce que c'est déjà arrivé qu'on me dise, ah oh, mais non, mais de toute façon ça fait rien, on s'en fiche, enfin bref, ils l'ont pas dit comme ça, mais très clairement, ils m'ont bien fait comprendre que ça leur passait à 10 000 au-dessus de la tête, et ben, je leur ai expliqué que euh, bah, ce qui traînait par terre, parce qu'il fallait quand même bien passer l'aspirateur et la serpillère dans la salle de jeu, et bah très clairement ça allait atterrir au coffre maudit et que le coffre maudit gardait les jouets pendant un mois. Et maintenant ce coffre maudit, dès qu'il y a quelque chose qui traîne euh, et que. Étrangement, ça n'appartient à personne, et eh ben c'est direction le coffre maudit. Alors je, le, je prends l'objet, je le dis bien fort, les enfants, ceci va dans le coffre maudit. Et bizarrement, à ce moment-là, cet objet perdu retrouve son propriétaire, qui va généreusement s'en occuper. Donc comme quoi il y a toujours des choses et des outils très euh, amusants et fun parce que moi en tant que maman, euh, bah, je trouve ça assez amusant d'avoir cette histoire de coffre maudit qui garde les jouets pendant un mois. Alors en plus l'avantage, le gros avantage c'est que ce coffre maudit bah, il est invisible il ne se voit qu'une fois par mois et il n'y a que moi qui peux lui envoyer les objets donc ça c'est fabuleux <rire> mais en tout cas voilà toujours dans la communication il y a des formidables outils qu'on peut mettre en place mais vraiment ces trois actions qui pour moi sont des fondamentaux et qui vont te permettre de pouvoir gagner une heure par jour pour toi donc on est sur les trois axes l'organisation, l'anticipation, la réflexion, les importants, les besoins, la communication et la recherche de solutions. Et donc, une fois que j'ai mis en place tout ça, eh ben, je peux aller beaucoup plus loin et pouvoir gagner une heure donc par jour pour prendre soin de moi et euh, c'est un concentré de tout ça que j'ai euh, fait pour euh, la création en fait du cocotte club. Donc euh, comme je disais, le cocotte club c'est vraiment une communauté sur le fait de prendre soin de soi, d'avoir l'organisation euh, des bilans de fin de mois, le côté euh, rituel de début de mois, quel mindset je peux développer pour justement me challenger, avoir euh, euh, des défis famille pour euh, se reconnecter entre les membres de, de sa famille euh, il va y avoir des challenges aussi, des encombrements tri, un live aussi tous les mois pour euh, échanger autour de nos réussites et, euh, et puis bah, de nos déboires aussi parce que ça peut arriver et tout ça dans euh, l'ADN en fait euh, The Family Cocotte qui est le côté less is more donc donc, euh, bah, moins mais mieux, euh, le côté euh, minimaliste, zéro déchet, euh, à, à fond, dans les good vibes, dans la positivité, dans euh, la positive attitude. Je sais pas si tu auras la référence. Bon, allez, j'avais envie de la faire celle-là depuis longtemps. Mais euh, voilà, c'est véritablement un outil qui va te permettre tous les mois d'avoir un quotidien euh, simplifié et agréable et de le faire ensemble. Et pour moi, ça c'est hyper important parce que euh, je me suis tellement sentie seule et je, quand je vois les partages euh, sur les réseaux sociaux de, de tout ce qui est euh, bah, vie de maman, vie de parent, je me rends compte qu'il y a... Mais, Tellement, tellement de personnes qui se sentent isolées, seules. Et, euh, et pourtant, en fait, on vit bah, sensiblement les mêmes choses. Et, euh, et c'est véritablement quelque chose que j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quand on dit qu'il faut tout un village pour euh, faire grandir un enfant, euh, c'est du point de vue de l'enfant mais c'est du point de vue de l'adulte aussi. Et malheureusement, malheureusement, ouais, pour moi, c'est aussi quelque chose de, qui, qui m'attriste. C'est que euh, aujourd'hui on vit euh, chacun, chacune, dans nos maisons, nos appartements. Euh, et on, on s'est coupé un petit peu, en fait. Alors oui, les réseaux sociaux recréent une forme de, de lien, de, com de communauté. Mais pour moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. Et c'est pour ça aussi que le club a été créé pour, pour amener une, une communauté à se à partager, à échanger, à, à rire, à pouvoir voilà, exposer ses doutes, pouvoir ben, aussi peut-être avoir des questionnements, des réflexions. Et puis avancer dans nos quotidiens ensemble, pouvoir justement se, se challenger dans cet esprit justement bah voilà, du, du zéro déchet, du prendre soin de soi, prendre soin de sa famille et prendre soin de la planète. D'ailleurs j'en suis sûre, euh, si tu me suis, c'est des thèmes qui te plaisent, qui euh, te permettront de connecter directement avec d'autres femmes et, euh, et puis ben, moi je serai aussi avec toi et avec vous au, au cœur même de ce de ce cocotte club pour qu'on puisse embarquer tout ensemble donc euh, embarquement immédiat euh, le cocotte club ouvre ses portes en septembre donc euh, je te mets le lien dans la description euh, de euh, ce de cet audio et euh, d'ailleurs, parce que je ne le dis pas souvent, mais euh, j'ai énormément de retours euh, très positifs. Euh, moi, j'appelle ça euh, les... les... Les messages love, love, love, c'est comme ça que c'est noté dans ma messagerie mail et dans mon smartphone où je garde tous vos jolis mots. Et en tout cas, t'hésite pas. Si tu souhaites m'écrire, mon adresse mail, c'est point euh, C'est mon adresse euh, directe de contact. Euh, C'est moi qui réponds euh, au message. Et euh, euh, t'hésite vraiment pas. Parce que en fait, ça, je le dis parce que j'ai beaucoup de retours de personnes qui, qui me disent « Bon, bah, je t'écris, mais j'osais pas. Ça faisait longtemps que je voulais t'envoyer te, ce petit mot, mais j'osais vraiment pas, je voulais pas déranger, etc. » Et absolument pas. Ça me... Au contraire, euh, ça me... Ça m'apporte énormément d'énergie, ça me permet aussi de, de savoir pourquoi je mène cette mission de vie que j'ai. Et très clairement, en fait, cette mission de vie aujourd'hui, j'espère que tu as trouvé la tienne. Ça, c'est des choses qu'on pourrait avoir aussi ensemble dans le Cocotte Club. Mais moi, ma mission de vie aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter un futur... Euh, un futur à mes enfants les plus, euh, les plus beaux et les plus doux possibles et ça, ça passe par prendre soin de moi, prendre soin d'eux et prendre soin de la planète et, euh, et je pense qu'on a véritablement en fait euh, toutes et tous cette envie de faire mieux pour nos enfants et pour les générations futures. Et ma mission de vie là aujourd'hui euh, et depuis plusieurs années, peut-être qu'un jour ça changera. Mais en tout cas, euh, cette mission de vie que j'ai depuis plusieurs années, elle est là, elle est drivée aussi fortement par, euh, par mes enfants, par euh, mon aventure dans euh, ces quatre grossesses, ces quatre euh, maternités, ces quatre parentalités. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des euh, podcasts hors série de l'été sur ces sujets qui me tiennent euh, très à cœur et dont bah, voilà, j'ai des, des expériences et des connaissances aujourd'hui que, bah, que j'ai envie de partager et que je partage justement à travers ces épisodes parce que je trouve que ça peut aider, euh, ça peut aider des personnes, euh, ça peut aider des jeunes mamans ou ça peut aider euh, des mamans aussi à, à comprendre euh, qu'elles ne sont pas seules, euh, qu'on est, euh, bah, en fait, les difficultés en général que l'on traverse. Euh, on les traverse toutes à un moment donné de notre vie, quel que soit notre âge, quel que soit notre euh, notre euh, notre environnement extérieur, euh, quel que soit notre euh, environnement intérieur aussi. Enfin, c'est euh, dans tous les cas en fait, on est face à certaines difficultés et ben je trouve que autant se challenger ensemble et puis euh, et puis pouvoir se connecter, se se, se grandir, voilà, se grandir ensemble. Et euh, tout ça, euh, voilà, c'est ma mission de vie, mais aujourd'hui, euh, ben, je, le, je le transmets avec, euh, avec le Cocotte Club. Donc euh, voilà, les inscriptions sont ouvertes et en plus, il y a une, une super offre de lancement. Donc euh, je t'invite à, à découvrir tout ça dans dans le lien euh, de, euh, de la description de cet audio. Ben voilà, bientôt euh, 45 minutes que euh, la masterclass, l'audio euh, de la masterclass a débuté. J'espère véritablement qu'il te permettra de mettre en place euh, rapidement, vraiment rapidement. Alors là, si tu as un papier, un crayon, je t'invite à noter. Euh, pour euh, clôturer euh, ce, cet euh, audio, les trois actions, les trois axes principaux qui sont, en premier lieu, l'organisation et l'anticipation. En deuxième point, la réflexion, les importants, les besoins. Et en troisième point, la communication et la recherche de solutions. Voilà, j'espère que ça te permettra véritablement. Voilà, si tu as besoin de réécouter une deuxième fois ce, cette piste audio, t'hésites pas. Euh, si tu as des questions, bien entendu, euh, voilà, je suis, euh, je suis tout à fait disponible pour répondre et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux et notamment instagram où je suis présente quasi quasi quotidiennement d'ailleurs euh, peut-être quelques jours de vacances je sais pas mais j'aime bien vous embarquer avec moi j'aime bien t'embarquer et en plus on va aller là très très prochainement à la plage donc ça va être plutôt plutôt cool bon bah je t'embrasse très fort j'espère véritablement que ça t'apportera de très très belles pistes N'hésite pas à me dire euh, voilà, en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis, euh, je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très vite. Je t'embrasse très fort. Et puis, euh, bah, on se retrouve soit dans le Cocotte Club ou sur les réseaux sociaux. Ciao